Recherche de fuite, cette idée, mise en eau d'une toiture terrasse, pour voir que l'eau s'infiltre et ressort à ce niveau, c'était cette idée, fuite trouvée.